Hello, bonjour à tous. Alors, on est le jeudi euh, 9 janvier. On a toujours euh, nos manifestants. La grève euh, est un peu partout. Dans les écoles, les services publics, euh, la fonction publique, euh, les médecins. Les... Pff, la liste est tellement longue qu'il euh, faudrait euh, plusieurs... Euh, Plusieurs, euh, heures peut-être pour dire ce qui ne va pas, à mon sens, et pour ne pas prendre euh, quand même les choses complètement euh, pas trop compliquées et euh, rendre euh, euh, apporter une, une pointe d'humour quand même parce que bon. Euh, alors, il y, y a les gens qui en ont ras-le-bol de, de cette situation, ce que je peux comprendre. En même temps, il y a ceux qui se battent pour quelque chose qui leur est dû, euh, quelque chose qui nous est dû, parce que au final, on aura travaillé euh, toute une vie pour euh, ne profiter de rien du tout. Quand on est à la retraite, comme je vous ai dit, euh, nous ne sommes plus renta rentables et donc euh, nous ne, ne sommes plus bons pour le système. Et, hein. <coughs> Pardon. Néanmoins, j'ai voulu m'amuser un petit peu avec euh, une chanson d'Edith Piaf. Euh, j'ai changé les paroles, bien sûr. Alors, je vous préviens tout de suite, je chante comme une casserole. Si vous il si se met à, à, à pleuvoir des trompes d'eau, euh, vous inquiétez pas. C'est à cause de moi. Néanmoins, ben, en changeant les paroles, la chanson, eh ben, elle est pas si mal que ça. Je vous... Je, je vous fais un petit air comme ça, euh, rien, que le, euh, rien que le refrain, bien sûr, parce que je ne vais, euh, vais pas non plus vous inonder. Hein. Donc, euh, moi, je pensé à ça. donc C'était Edith Piaf et elle disait non, rien de rien, non, je ne regrette rien. Ben, moi, je l'ai mis à, à la façon de chez nous, hein, à façon de Macronie. Et euh, voilà ce que ça donne. Non, rien de rien. Non, je ne lâcherai rien. Vous pouvez manifester ou bien crier. Je me fiche de vos idées. Voilà. Ben, je pense que ça résume bien ce qui se passe en ce moment. Je pense que ça résume bien ce que pense le système de nous, de ce qu'on fait, de ce que l'on veut. Et euh, surtout que on n'aura jamais rien. Voilà, c'était ma petite euh, petit côté plaisanterie du 9 janvier parce que euh, comme... Euh, en ce moment, euh, ce pas la forme, bah, vaut mieux en rire qu'en pleurer, hein? Et donc euh, voilà, donc en attendant euh, une nouvelle vidéo, une nouvelle idée un peu farfelue de ma part, euh, parce que Merci. vu que les choses graves euh, maintenant, il faut les prendre à la légère, ou alors euh, on saute par la fenêtre, et comme disent Coluche, les gens qui se suscitent et des gens qui s'en veulent. Moi, personnellement, je m'en veux pas. Donc, euh, voilà. Donc, autant le prendre à la légère et en dérision. Euh, J'espère que ce petit, euh, ce petit euh, bout de champ euh, vous aura plu et euh, qui rentre en corrélation avec tout ce qui se passe en ce moment. Euh, voilà. En attendant, bah, bon courage à ceux qui défilent, bon courage à ceux qui sont dans la rue. Et puis en attendant une nouvelle vidéo, prenez soin de vous et euh, portez-vous bien. Bye.